premier cas de figure, hein, et ce dont à quoi il va falloir euh, s'habituer, c'est le barrage secrétaire. Vous avez affaire à, à une personne qui fait son métier. Le secrétaire doit s'assurer que son service ne soit pas d'arrangé dans son travail par des sollicitations inopportunes. Donc, évidemment, restez poli, courtois, euh, évitez toute remarque ou familiarité. Hein, vous devez vraiment en faire votre allié. Et euh, les techniques qui peuvent bien marcher pour ça, pour euh, tisser cette relation avec elle, ça peut être de savoir la féliciter pour son professionnalisme. Hein, c'est des choses qui peuvent la toucher. Essayer de, de connaître son prénom. C'est également une bonne stratégie. Hein, le but, c'est réellement d'en faire une alliée. Ce qu'il faut également, c'est rentrer dans une phase, je vais essayer de réfléchir, mais de, de franchise avec elle. Ça vous arrivera, arriver trois... Quatre fois sur la personne chargée du secrétariat et qu'elle vous indique que, que ce dirigeant de PME potentiellement client euh, n'est pas disponible, au bout d'un moment vous pouvez jouer la carte franchise et lui dire euh, écoutez est-ce que cette dirigeante est vraiment occupée ou c'est vous qui refusez qu'on lui transmette les appels hein, Comme ça on rentre dans une démarche de franchise et on permet de savoir euh, ce qui explique vraiment le fait qu'elle refuse de nous transférer, le fait qu'elle nous ait amalgamé peut-être à une offre qu'elle juge spam, et du moins à nous d'essayer de, de nous faire whitelister. Seconde règle peut-être à retenir, euh, outre le fait de bien considérer cette personne, euh, bah, être déterminé et, et persévérer jusqu'à obtenir l'entretien entre, souhaité. Donc euh, la persévérance est vraiment une vertu, dans la prospection téléphonique, on a l'occasion d'y revenir. Donc, quelques tips pour franchir ce bras secrétaire. En trois termes, il faut que vous, que vous usiez du jargon, que vous ayez de l'assurance et que vous restez discret ou peu disert. Hein euh, Essayez, ça peut être bien apprécié, d'utiliser un langage d'expert pour... Euh, vous détacher détachez de l'étiquette de commercial et également peut-être pour placer euh, la personne chargée de secrétariat dans une zone un peu d'inconfort où elle ne va pas forcément comprendre tous vos termes et où elle va peut-être être gênée à ce niveau-là. Et lorsqu'il nous arrive d'être gêné dans une conversation, hein, ce qu'on fait, c'est qu'on ne cherche pas à s'étaler trop dessus, euh, qu'on n'ose pas forcément poser des questions. On est souvent des fois sur des personnes qui peuvent avoir euh, cette euh, cette barrière mentale, euh, de ne pas être à l'aise à en savoir plus ou de culpabiliser d'avoir, entre guillemets, un peu ce syndrome de l'imposteur où euh, elle va en dire, oui, je travaille dans un groupe qui fait ça, mais finalement, je n'y connais pas grand-chose dessus, donc euh, je ne cherche pas à attirer mon attention sur le fait que je ne m'y connais pas beaucoup. Donc, finalement, pour éviter d'attirer attention je vais juste chercher à exécuter ce qu'on me demande de faire, c'est-à-dire de bien euh, de le mettre en relation avec monsieur… Euh, euh, Ven, parce que euh, on demande des, des termes que je ne comprends pas trop donc ça, ça peut être une technique à user avec parcimonie parce qu'on est souvent des personnes qui euh, ont l'habitude qu'on cherche à, à les esbrouffer de ce point de vue là mais notamment, néanmoins, le jargon ça peut être, ça peut être euh, une arme et si le jargon c'est une arme, alors l'assurance c'est plutôt une armure parce que vous devez toujours être habillé de celle-ci euh, et comme elle évoquait tout à l'heure il me semble Antoine euh, bah, toujours donner l'impression que vous connaissez bien la personne même si en vérité ça va être la première fois que vous cherchez à la joindre et donc il euh, y a même cette alors là aussi hein, il ne faut pas prendre les gens pour plus naïfs qu'ils ne le sont, mais euh, ça peut être une stratégie des fois de, oui bonjour euh, je cherche à parler à Patrick enfin, à Patrick Van Deven voilà, au début de faire semblant d'avoir l'habitude de l'appeler par son prénom ça peut être des stratégies à employer Enfin, la discrétion. Euh, certainement recommandé de chercher à en dire le moins possible sur la raison de l'appel. Ce qui peut être bien, c'est euh, de dire oui, Bonjour, vous pouvez me mettre en relation avec M. Van Doven, euh, pour faire suite à notre dernier échange, par exemple. Voilà, on, on donne la raison, mais on restait bref dessus. N'allez hein, surtout pas lui dire parce que je souhaiterais lui proposer notre dernière machine à café, en effet, euh, on propose maintenant une machine à café qui a euh, absorbe euh, trois capsules, enfin bref, tout ça c'est à bannir, Restez discret et peu d'isère. Euh, Est-ce que certains d'entre vous ont d'autres euh, tips à partager pour franchir le barrage secrétaire Je serais curieux de les entendre. Non euh, Vous me rassurez, ch chacun d'entre vous voit bien ce que je veux dire quand je parle d'un barrage secrétaire. Oui oui, hein, c'est clair. Hein, c'est quand, quand on appelle un numéro générique, qu'on tombe souvent sur l'accueil et qu'on demande par contre de parler à un décisionnaire, euh, il faut que le, le, le secrétariat fasse le relais de notre demande et nous mette en relation. Et euh, les, le secrétariat est par contre briefé, hein, comme je le disais, à un bien filtrer les appels et donc euh, elle, la plupart du temps on évitera de passer un appel qu'on juge commercial donc il faut arriver à le contourner donc euh, si personne a d'autres tips à partager je vais vous donner alors, du point de vue de, mon, de, de ce que j'ai pu déjà expérimenter quelques techniques davantage euh, davantage euh, undercover, davantage pirate qui peuvent marcher, euh, alors ça, ça ça marche vraiment avec tout le monde, hein, ça c'est le BABA à adopter, là on va voir euh, au cas par cas ça peut marcher, demander la comptabilité hein, d'expérience, souvent c'est les... dans des boîtes hein, de... de plus de, de 40 salariés hein, qui ont un propre service de comptabilité, euh, essayer de passer par le service comptabilité parce que parmi tous les services c'est ceux peut-être qui sont le moins demandés hein, selon mon expérience, mais là encore hein, ça peut différer selon les types d'industrie. Donc, euh, le secrétariat peut être moins à même à être… Euh, vous pouvez éviter d'éveiller les soupçons lorsque vous demandez de, de parler au sujet comptabilité et on peut supposer que vous êtes en fait un fournisseur et qu'il y a un problème euh, de règlement effectué, de facture, hein, tout simplement. Donc, ça, ça peut être une stratégie. Et une fois que vous arrivez au, au service comptabilité, tu, tu dis « Oh, euh, j'ai mal été redirgé parce que je souhaitais parler à M. Vondervan, vous, vous pouvez me le passer ?» Voilà. Et là, par contre, un employé n'est pas habitué à filtrer les appels et va plutôt s'exécuter sans arrière-pensée. Donc, ça, garder cette petite stratégie, elle peut, elle peut marcher. Si vous et pensez ça, que... Je... Ouais. Euh, bah, moi, par exemple, dans mon entreprise, c'est une petite entreprise, on est, euh, on est 15 au bureau, et en fait, donc, mmh. la secrétaire elle prend les appels et à chaque fois, en fait, elle demande c'est à quel sujet. Même mmh. si c'est pour transférer un appel, que ce soit pour un technico-commercial ou la comptabilité ou quoi, elle demande toujours en fait c'est à quel sujet, ensuite quoi elle fait transfert la paix, donc elle prévient, donc c'est telle boîte qui veut te parler par rapport à ça Oui, bah, ça, ça c'est une réalité, euh, c'est une réalité, hein. vraiment elle, elle fait bien euh, le travail et ce secrétariat, enfin ce travail de secrétariat, vous allez le retrouver dans plein de structures, euh, cependant dans des structures un peu plus importantes où les gens ne se parlent pas forcément. Et là, d'autant plus, actuellement, dans notre cadre présent, on a quand même pas mal d'entreprises qui sont en télétravail. Euh, le service qui éveillera le moins de soupçons, enfin, de passer pour un commercial, ça peut être le fait voilà, de prendre cette posture, hein. je, je, je dis d'expérience, mais quand je dis, ouais, excusez-moi, vous pouvez me parler quand vraiment euh, j'étais euh, blacklisté avec, euh, avec un secrétariat, avec euh, un accueil, et eh ben, euh, je cherche à prendre peut-être un, un peu un autre temps, et en disant oui, bonjour, je cherche à parler au service comptabilité, s'il vous plaît, et donc là, dans certains cas de figure, pas tout le temps, ça peut passer parce que dans l'imaginaire de la personne, on va croire qu'il s'agit de régler une, un problème de facturation et, euh, et donc vous pouvez arriver directement au service comptabilité qui est en général moins sollicité que les autres services par des commerciaux. Et donc là, une fois qu'on arrive au service comptabilité, on cherche à rebondir de, sur celui-ci en demandant, ben voilà, ben non, je cherchais à parler à M. Vandoven, à croire que j'ai mal été redirigé. Voilà. Hein, donc c'est juste un petit contournement, je ne dis pas que ça va marcher à tous les coups, euh, simplement ça peut valoir le coup d'être tenté ça peut être une alternative intéressante à essayer. Euh, voilà. Euh, sinon également dans les structures également où il y a pas mal de il y a pas mal de salariés, souvent on a des indicateurs téléphoniques, enfin plutôt des fins de numéros qui sont, enfin plutôt les, les trois premiers voire quatre premières combinaisons de, de chiffres qui sont communs. Et donc euh, bah, vous pouvez Tenter votre chance à essayer euh, d'autres numéros. Donc euh, voilà, ça peut aller jusqu'à 99. Donc il y a quand même pas mal de possibilités, mais vous pouvez supposer que le numéro de votre interlocuteur, euh, vous avez peut-être les huit premiers chiffres. À vous de trouver les deux derniers. Donc vous pouvez essayer d'en de, faire un peu comme ça au hasard, en bien en, en organisant. Euh, en organisant, c'est-à-dire en notant à chaque fois toutes les combinaisons que vous allez essayer de tenter de faire, et au moment où ça, où ça va tomber sur quelqu'un, ben, lui dire « Ah, ben juste, euh, on m'a donné le mauvais numéro, j ou je l'ai mal dû le noter, hein. attention, ne jetant pas la pierre directement à, au secrétariat, est-ce que vous pouvez me, me, me mettre en relation directement avec lui, s'il vous plaît ?» Voilà, ça peut être une stratégie. Et enfin, euh, ben, chercher à appeler les moments où il n'y a pas de personnes au secrétariat et où potentiellement ça peut être quelqu'un d'autre qui prenne l'appel et qui soit moins habitué à effectuer ce degré de filtre assez exigeant que peut effectuer un, un secrétaire. Donc euh, quand vous appelez au-delà de 7 h 30 quand vous appelez le mercredi, il est possible qu'il n'y ait personne que le euh, la, la secrétaire officielle ne soit pas là et donc que vous ayez quelqu'un de plus permissif qui vous réponde voilà donc ça c'était des petites euh, techniques alternatives que je souhaitais vous donner